de confort qui continue aussi pour lundi, pour que soudain vous voyiez votre entourage, vos amis et même vos collègues qui seraient là pour vous et pour vous soutenir. Quelque chose que vous ne voyez pas les derniers jours, bien que ces mêmes personnes étaient là aussi. Vous serez plus à l'aise. <coughs> Pardon. Vous serez plus à l'aise de demander l'aide aux besoins. Dimanche, quelques irritations au niveau de votre foyer pourraient avoir lieu et il serait à vous de bien les gérer judicieusement et ne pas les laisser escalader. Par contre, lundi, ça va être une journée amicale par excellence. Mardi et mercredi, la lune sera dans le scorpion, votre douzième maison.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 sans aucune interruption de personne ni d'appel téléphonique et à peine vous répondrez au courriel ou au message et c'est correct essayez de ne pas trop vous impliquer dans des discussions tendues et évitez les confrontations car vous pourriez ne pas pouvoir cacher vos émotions envers quelqu'un euh, que ces émotions soient bonnes ou mauvaises et les énergies de cette période ne sont pas vraiment favorables. Jeudi et vendredi, la lune sera dans le Sagittaire, dans votre signe, et vous serez parmi les plus chanceux, cher Sagittaire. Ça va être une période pleine d'énergie, pleine d'enthousiasme et d'optimisme. Votre attitude serviable sera admirée par, par tout le monde, surtout vos supérieurs, et vous serez démarqué par votre travail d'équipe, Votre diligence et votre intellect, vous trouverez des solutions à tout et cela sera très apprécié. Les énergies de cette période vous apportent l'harmonie, le confort intérieur et la bonne chance. Vous vous sentirez bien aligné avec vos objectifs, avec votre philosophie et votre spiritualité. Votre intuition sera très forte et votre imagination et votre créativité seront bien stimulées par les énergies de cette période. Samedi et dimanche, la lune sera dans le Capricorne, votre deuxième maison. Samedi, vous pourriez vous sentir coincé ou sentir les mains attachées, surtout au niveau de vos revenus. Certains parmi vous dépendent maintenant sur le revenu de votre partenaire, soit pour avoir perdu un emploi ou avoir quitté vous-même un emploi. Certains parmi vous aussi pourraient maintenant dépendre sur le revenu d'un parent. Donc, vous pourriez avoir quitté un emploi ou vous pourriez avoir les revenus pas suffisants pour couvrir vos dépenses ou les dépenses de votre ménage. Donc vous pourriez demander l'aide financière à quelqu'un. Vous sentirez un besoin accru d'accomplir, de réussir et de prouver vos capacités personnelles au niveau professionnel. Vous sentirez que certains aspects de votre vie ne sont pas harmonieux.